François c'est à toi. Merci beaucoup, euh, j'espère que vous voyez mes slides. Euh, je suis euh, complètement d'accord avec la conclusion d'Anne-Catherine sur, le, sur le, le papier précédent. Je crois que le, le message, enfin, il y a eu plusieurs messages, mais la biopsie effectivement c'est intéressant, ça peut nous rectifier le diagnostic et comme l'a dit Thibault, euh, euh, les, les biopsies périphériques sont quand même souvent prises en défaut. Donc, euh, il y a actuellement un grand mouvement quand même pour que la scintille euh, remplace l'invasif, mais quand on a besoin, il ne faut pas oublier l'invasif. Alors, le, le topo fera bien le lien avec le précédent, c'est tout à fait par hasard parce qu'on ne s'est pas concerté pour m'y mais ça vient du même centre. Et donc, euh, on va avoir les mêmes discussions sur l'âge du patient, etc. Alors, c'est publié dans, dans l'American Heart tout à fait récemment. Euh, Ce n'est pas la qualité euh, scientifique du papier que je, veux, que je voulais mettre en avant, mais c'était plutôt pour discuter un petit peu nos pratiques, c'est-à-dire la faisabilité d'une gestion prioritairement ambulatoire de patients qui nécessitent de fréquentes hospitalisations. Enfin, je parle dans notre cas. Euh, à Montpellier, on a tendance à assez fréquemment les hospitaliser, en tout cas quand ils évoluent, euh, parce qu'ils sont difficiles à équilibrer, qu'ils sont très dépendants de la volémie qui passent rapidement sur le versant sec et des complications et donc ce sont des gens qui sont hospitalisés couramment surtout en fin de parcours. Alors dans ce papier, on vous rappelle d'abord que justement ça reste très particulièrement difficile chez ces patients-là l'équilibre hémodynamique, que de plus en plus vous aurez besoin de diurétiques, mais que les diurétiques eux-mêmes, puisque ce sont des patients âgés dépendants de la volémie avec des fonctions rénales altérées, ce n'est pas facile de la traiter qu'un certain nombre de centres, y compris en France, gèrent par des prises en charge ambulatoires au maximum euh, et que donc ça permettrait sur ces cliniques ambulatoires de l'insuffisance cardiaque d'alléger le système de soins et, de, et puis bien sûr d'améliorer la satisfaction des patients. Et donc le, le but de cette prise en charge euh, en ambulatoire est de voir si c'est possible ou pas chez des patients avec euh, amyose cardiaque. Alors donc, ça vient du même centre, comme je vous le disais. C'est un recueil rétrospectif. Alors, sur le plan scientifique, ce qui n'est pas hyper séduisant, c'est qu'il s'appuie en fait sur une structure qui existe déjà. Il voit comment ça marche, une structure qui est déjà, qui roule bien pour plusieurs centaines de patients suivis dans ce cadre. Et à l'intérieur de cette population, il voit les patients qui ont été inclus et qui ont une amylose cardiaque ce que ça donne. Leur objectif est très clairement à la safety, à l'organisation des soins. Vous voyez que ce n'est pas une population énorme, hein, 44 patients, et qu'évidemment, si on compte les, les patients récurrents réhospitalisés, euh, bah, c'est un certain nombre de, de patients quand même, que la plupart des patients, bien sûr, sont sous diurétiques oraux. Et vous allez voir qu'un certain nombre vont bénéficier de diurétique IV à, à des doses qui ne sont pas négligeables. Hein. Ce n'est pas du tout notre pratique à nous, mais ce sera intéressant d'échanger avec les gens qui en font. Euh, et leur principale conclusion est à la safety, c'est-à-dire que leurs patients, c'est possible de les gérer en ambulatoire avec des fortes doses de diurétique IV euh, sans entraîner d'effets de, rénales ou d'hypotension orthostatique en particulier. Ça se traduit par une diminution très importante, vous allez voir de la consultation des patients au système d'urgence ou en hospitalisation classique après l'intervention, après l'entrée du patient dans ce système de gestion ambulatoire. Alors ça, c'est le système qui, qui marche par ailleurs à John Hopkins où euh, bon, alors chacun, sait, chacun sa façon de voir, mais en gros ce sont surtout des patients qui sortent d'hospitalisation ou qui vont être auto-référés, donc des patients qui sont dans un système de surveillance qui vont s'auto-adresser au centre de suivi en ambulatoire. Et puis une fois qu'ils ont été pris en charge euh, dans ce centre, il y a un suivi très rapproché et en particulier un nouveau contact dans les jours qui suivent. Donc, ça paraît assez pertinent, mais en tout cas c'est quelque chose qui tourne déjà bien. Euh, chez, dans ce centre. Alors, euh, donc vous, avez, vous allez voir après dans le détail la population des amyloses AL, des amyloses à transthyrétrine et vous avez euh, des consultations qui sont fréquentes. En, en bleu clair, les moins fréquents qui sont les, les amyloses AL bah, consultent très fréquemment, y compris dans les six mois qui ont précédé euh, plus de cinq fois. Donc, ça veut dire des gens qui vont venir Plusieurs fois par mois, euh, enfin, tous les mois, voire plusieurs fois par mois. En hospitalisation, ça correspond à, à, notre, à, à ce qu'on connaît hein, chez des patients les plus sévères. Alors, la population, même réflexion sur le papier précédent, ils sont plus jeunes que dans notre euh, pratique quotidienne, peut-être aussi bien sûr parce que euh, le système, même s'il est censé dans le papier être proposé très largement, on peut penser qu'il est quand même. Proposer préfé préférentiellement à des gens qui sont mobiles. Hein. Ce n'est pas la même chose que la biopsie. C'est un peu compréhensible que par enfin, un patient euh, grabataire, on ne va pas lui proposer le, la prise en charge en ambulatoire. Ils sont très jeunes pour ceux qui ont la mylose AL, moins de 65 ans. Ils se rapprochent plus de notre population euh, dans la mylose à transthyrétine à plus de 75 ans. Euh, ils sont très symptomatiques, plus de la moitié, trois quarts. Pour les la transsirétiennes sont classe 3, ce qui est donc des gens qui sont très graves. On comprend qu'ils sont, dans, enfin, on comprend pourquoi ils sont proposés dans ce genre de système de, de suivi très rapproché et interventionnel, puisque dès qu'ils rentrent dans le système, ils savent qu'ils pourront recevoir des traitements intraveineux de ce que j'ai compris dans la description. Pour faire le lien avec le topo d'Anne-Catherine juste avant, regardez, 80% des gens ont une biopsie endomyocardique au diagnostic. Donc, c'est évidemment plus notre pratique. Alors à Montpellier, c'est au moins 90%, voire 100% pour les amylos euh, mais c'est plutôt 5 ou 10% dans les amyloses à C'est plutôt des, des, des doutes diagnostiques, comme disait euh, Thibault tout à l'heure. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'hospitalisation qui adresse ces patients dans le système de suivi en ambulatoire, mais ça peut être également des, des gens qui sont adressés dans le réseau de soins. Ou qui sont autoréférés, il y en a un, donc bon, ce n'est pas non plus la grande majorité des patients qui vont s'autoréférer dans le système. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on est passé aux diurétique intraveineux quand ils viennent en hospitalisation de jour euh, bah C'est l'essentiel et c'est bien compréhensible c'est la surcharge volumique réfractaire, c'est-à-dire que vous avez un traitement diurétique qui n'est plus suffisant perrosse vous le savez, le traitement idée est plus efficace, même en bolus, y compris bien sûr sur quelques heures, ce qui est possible. Et donc c'est la majorité bien sûr des causes d'utilisation. Et Alors ce qui me semble intéressant, c'est la dose, qui n'est pas négligeable quand même. Alors autant faire en ambulatoire, y compris à la consultation, ça m'arrive de temps en temps de faire 40 ou 80 mg. Plus, j'ai tendance à, enfin, ça me ferait peut-être un peu peur, mais c'est peut-être parce que je ne le fais pas couramment, euh, et on peut en comprendre hein, que sur quelques heures, puisque les patients peuvent rester bien sûr euh, bah, la journée en hospitalisation, vouloir faire perdre euh, les 3 ou 4 kilos nécessaires, et donc vous aurez besoin d'un peu plus de diurétique que simplement un bolus. Euh, ce sont des patients très très graves quand même, quand on regarde le NT pro BNP, plus de 6 mg par litre, des fonctions rénales modérément altérées, euh, ce qui laisse, euh, bah, là aussi ça fait comprendre qu'on utilise des diurétiques quand même à forte dose. Le succès du système, c'est que quand même, vous avez la majorité des gens, 90% des patients qui rentrent à la maison, quelques-uns sont hospitalisés, ce qui veut dire que dans la complexité d'organisation, et ça c'est un des freins qu'on a nous localement, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir, si ce n'est pas possible, les orienter vers un lit, d'hospitalisation conventionnelle. Et même si c'est rare, forcément, ça va arriver. Le résultat principal du papier, c'est quand même de dire que c'est faisable en toute sécurité. Et vous voyez, les hypotensions... Euh, alors, j'ai un petit truc que je déplace. Les hypotensions sont euh, possibles, bien sûr, mais sont relativement rares et surtout sont asymptomatiques. Les lésions rénales également sont euh, rares. Et en particulier, il n'y a pas d'hypocalémie de, de, ou très peu d'hypokaliémie sévère. Euh, donc c'est quand même intéressant vu la dose de, de diurétique utilisée. Deuxième résultat qui n'était pas forcément le résultat principal, hein, le résultat principal est plutôt à mon sens la safety, mais le résultat, le bénéfice secondairement observé, c'est une diminution drastique du recours en hospitalisation conventionnelle pour les, les patients qui vont bénéficier du système. En noir, vous avez avant l'entrée dans le système et puis en bleu, vous avez après l'entrée du système alors c'est peut-être qu'ils sont tous forts mais je crois pas c'est dans le papier c'est pas très clair mais c'est pas parce qu'ils sont sortis du système c'est parce qu'ils ont bénéficié et donc euh, c'est évidemment euh, spectaculaire quand vous voyez ce genre de, de, de, de, de barres alors ma, ma conclusion c'est que c'est très séduisant leur approche encore une fois sur le plan scientifique il y a plein de discussions le papier il y a parfois des trous dans la compréhension la façon dont ils ont choisi les patients, ce n'est pas très clair, c'est rétrospectif, enfin bon, voilà, pas... mais ça me semble très intéressant parce que c'est une réponse qui semble être sûre, que ça correspond à cette physiopathologie difficile chez nos patients, qui sont en plus souvent à basse pression avec euh, des insuffisances rénales. Euh, et comme vous le savez, depuis 15 jours, sont passés dans le, le droit commun les remboursements, les prises en charge de télésurveillance, et donc je pense que ça, se, ça doit s'articuler. Vous pouvez proposer une télésurveillance du poids, télésurveillance des symptômes ou autre, à votre patient, le faire rentrer dans ce genre de système. Il faut qu'on essaye tous probablement d'implémenter comme on peut avec nos structures. Euh, et euh, alors nous, on aime bien aussi d'autres systèmes plus invasifs comme le, comme le cardio même dans la, la télésurveillance qui donnent des résultats intéressants. On a quelques patients. On avait un patient avec une amylose ce euh, qui, qui nous permettait vraiment de suivre de façon très, très sensible les variations de la volémie induite par les diurétiques. Je crois que tous ces systèmes doivent pouvoir se complémenter parce que ce sont des patients très sévères et qui recourent fréquemment à l'hospitalisation. Voilà, donc la conclusion, c'est que c'est faisable de traiter ces gens en ambulatoire. Une clinique de traitement en ambulatoire, ça fait son sens, y compris pour ces patients-là. Et puis, bien sûr, ça nécessite de la multidisciplinarité parce qu'on ne va pas que les faire pisser pendant leur durée de, de séjour. Ils vont en profiter pour revoir si c'est nécessaire l'infirmière d'éducation thérapeutique, la diététicienne, etc. Je vous remercie. Ok, merci, euh, merci François, tu as, as résumé de façon extrêmement efficace ce papier, malgré ces limites que tu as bien rappé. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Ce que je vous propose, c'est de d'avoir de, des, des questions, parce que ça va susciter beaucoup de questions, je que suppose, et les réponses courtes. Euh, d, déjà, euh, quand tu regardes ce qui se passe pour les amyloses elle. Euh, il représente une grosse partie de cette clinique de diarrhétique et euh, une partie encore plus importante des, euh, des, des patients qui nécessitent un recours aux diarrhétiques intraveineuses. Le... Ma question, c'est comment vous gérez, vous, à Montpellier, euh, ce, ces, ces patients euh, en amylothraèles et en Oui Oui, parce qu'en plus, il peut y avoir des surcharges iatrogènes liées au traitement. Euh, alors nous, on n'a pas de structure ambulatoire, mais on y réfléchit. Et pour l'instant, euh, on est obligé de jongler sur les hospitalisations. Donc ils vont en hémato, ils vont en cardio, ils vont en médecine interne. C'est vrai que c'est très insatisfaisant parce qu'en plus, il y a du, des millimélos dans les traitements quand tu passes d'un service à l'autre. Donc c'est vrai qu'avoir une structure qui permettrait de centraliser et de répondre vite, ce sont des patients qui sont très instables, qui sont jeunes, ils ont une amylose sur une hémopathie qui met en jeu souvent leur pronostic vital. Ça euh, vrai que ça semble séduisant. Et, et, et sur ces patients, vous êtes un peu proactif Vous attendez que la défaillance arrive, que le patient arrive avec ses 5-10 kilos de plus On est très proactif. On est très proactif. On essaye de les éduquer au maximum et d'agir de, de, en, en prévision. C'est vrai que les systèmes de télésurveillance nous aident bien pour ça. Hein. Dès, dès qu'ils commencent à prendre 3-4 kilos, euh, enfin 3 kilos en avance, ouais, ouais. on les directe ouais. tout à fait. Euh, rapidement, d'autres questions sur ce sujet dans la salle en fait, c'est un sujet d'actualité c'est clair, c'est de, de trouver des alternatives à l'hospitalisation, je pense que ça dépasse amplement le problème de l'amylose cardiaque mais euh, nous on, a, on, a, on est en train de comparer avec Emmanuel Berthelot deux cohortes dans un travail, un sujet en cardiaque classique et amylose, et ceux qui plombent le système en, en réhospitalisation, c'est les amyloses, quoi, enfin, dans, dans ouais. nos services et sur un travail fait sur le département c'est complètement hallucinant le nombre d'hospitalisations que vous avez. Donc nous, on a déployé des moyens supplémentaires pour notamment les amyloses AL avec un protocole qu'on appelle Amylose Careful, pour Full Care en fait, hein, mais aussi pour dire attention. quoi Et euh, grâce à ça, on limite effectivement euh, pas mal de hospitalisations hospitalisation On a la chance d'avoir une C6 avec la télésurveillance des infirmiers extrêmement proactifs Mais c'est extrêmement à surveiller comme une sur le feu et ce papier démontre bien l'intérêt. Et puis après, on voit en France, va se développer au euh, cours du temps des HDJ avec des bureaux IV qui vont dépasser au-delà, bien sûr, les patients en une ouais. Et puis la télésurveillance va s'enquiller, mais on, on va arriver avec une prise en charge ambulatoire qui va se déployer et qui va nous être de toute façon imposée euh, pour limiter les réhospitalisations et le coût de la réhospitalisation complète. Mais c'est en sécurité, c'est pas si simple que ça. Et c'est ce que montre ce travail. Ce Il faut quand même vachement les surveiller. Nous, on avait lancé un projet avec l'HAD et c'était compliqué parce qu'à l'époque, on n'avait pas la télésurveillance. un peu comme ce qu'a ce qu fait après Jean-Michel Cartier, à tout le monde, beaucoup plus structuré. Et ça demande vraiment beaucoup d'intervention pour suivre des patients au domicile. Nous, c'était au domicile. En plus du reste, quoi. c'est-à-dire qu'il faut réfléchir vraiment à des systèmes d'organisation pour que l'hôpital puisse être en capacité de gérer ses patients obligatoires et à distance. Ce qui est intéressant dans le papier, c'est qu'ils te décrivent bien justement comment ils réévaluent les patients après leur passage. Et je pense que ça, c'est la, la clé. C'est la clé, mais il faut mettre des moyens humains ah, sûr. sur la coordination et la gestion de ces patients et que tout ça sur un système de tarification. Mais si on est à l'activité, ça ne peut pas le faire. Sur nos parcours de soins, ce qui va nous arriver, je pense que l'hôpital, Catherine, c'est pour les Français, je ne sais pas si on est des Belges, mais on va être obligé de, de s'y mettre, évidemment. Et c'est très bien, c'est très bien, parce que le but, ce n'est pas de remplir nos lits. Bien que... Euh, bien que c'est ce qu'on est poussé à faire par les hôpitaux, parce que c'est bien que l'hôpital se finance. Quoi. Donc le, le système, j'espère, va amener à quelque chose de vertueux pour nos patients. Autre chose, François, euh, il y a eu un groupe AV il y a pas longtemps sur les rôles de SH. De, de, de... Qu'est-ce que tu penses de la faible utilisation des thiasidiques dans cette série La faible utilisation des thiasidiques, je crois que ça, ça, ça dépend beaucoup des, des habitudes de centre. C'est vrai que dans ce papier, ils l'utilisent très peu. Euh, ça peut être bien sûr un recours intéressant quand, euh, chez les patients qui sont rétis, résistants, résistants euh, aux diurétiques de lance, tout à fait. Mais là, en l'occurrence, ils ne l'ont pas trop utilisé parce que justement, ils dégagent assez rapidement, je pense, le diurétique IV, mm -hmm. euh, ce qui est probablement plus sûr en termes d'hypocalémie, quand même. Enfin, chez des patients qui sont à très forte dose de diurétiques euh, de lance, tu as toujours un risque. Et d'ailleurs, on le fait quand même assez souvent en hospitalisation ou chez des patients qui sont euh, quasiment sans palliatif. Mais leur dose de diurétique était quand même relativement faible, je trouve, pour des... Dose de diurétique de base Ouais, ouais. Et, et IV, en fait. Ce que tu montrais des doses, c'est jusqu'à 160 ouais. mg, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas, pas non plus euh, sur la journée. Ouais, c'est vrai. Euh, moi, ça me semblait beaucoup parce que je le fais pas, mais c'est vrai que sur la journée. Après, ambulatoire, c'est l'ambulatoire à l'américaine, donc je pense que c'est en fait demi-journée plus que journée pleine, parce que ils font tourner tu sais, sur le même lit que fait nous, plusieurs patients. Ok, très bien. On arrive au terme de cette séance de plus et donc, on va se donner rendez-vous pour la première session qui tombe dans 15 jours, donc le 4 novembre, très exactement. Merci à tous de votre participation et puis à, à très bientôt, donc. Merci.